Bonjour Je suis Dominique. Je travaille pour les médiathèques de Saint-Médard-en-Jeanne. peut être qu'on se connaît, mais comme il y a longtemps qu'on ne s'est pas vus je viens pour te raconter une histoire. La tétine de Nina. C'est un album que tu pourras retrouver à la médiathèque quand tu reviendras nous voir. C'est Christine Nouman villemain qui a écrit l'histoire. Et au crayon, Marianne Barcillon. C'est un album qui a été édité aux éditions Kaleidoscope. La tétine de Nina. Quand vas-tu enfin arrêter de sucer cette tétine, Nina, demande de maman Jamais, répond Nina. C'est ma tétine quand tu seras grande, il faudra bien t'en débarrasser. Nima met sa tétine dans sa bouche. Jamais, jamais, jamais. Alors, quand tu iras te promener, tu la prendras. Bien cure, avec des cacos et puis du cocola. Et quand tu iras à la piscine tu l'emporteras mm -hmm, Oui Et il pleurera avec. Et quand tu seras une grande personne, que tu partiras au travail, tu la garderas Oui, d'abord, il y aura tuyueur, ma kikine. te marieras. Tu n'auras quand même pas ta tétine. A qui Et cray lit avec une très belle robe. Et là-dessus, Nina sort, elle va dehors. Soudain, un loup sort du bois. Un loup affreux, furieux et affamé. « Ah, petite fille, je vais te manger !»« Ah oh, !» s'écrit Nina, « est-ce moi tranquille ?»« Quoi fait le loup qui n'a rien compris ?» Alors Nina répète, « est-ce moi tranquille ?» Décidément, le loup ne comprend pas. « Mais quoi Mais qu'est-ce que tu dis ?» Nina sort sa tétine de sa bouche et elle hurle T'es pas beau, t'es pas gentil, en plus tu sens mauvais, laisse-moi tranquille. Le sang du loup ne fait qu'un tour. Ah oui, je suis pas beau, je sens mauvais, je suis pas gentil. Eh bien tu vas voir ce que tu vas voir petite fille. Ah Nina sort la tétine de sa bouche et poc Tiens, prends, ça te calmera lui dit-elle Finalement, le loup n'a plus très envie de manger Nina Le loup affamé et furieux est devenu un loup tout doux, tout mou, un gros doudou. Et avec un petit sourire, il disparaît dans le bois et plus jamais on ne le verra. Nina rentre à la maison. « Eh bien, tu n'as plus ta tétine ?» s'étonne maman. J'espère que tu ne l'as pas perdu. Non, répond Nina. Je l'ai donné à quelqu'un qui en avait vraiment, vraiment besoin. Voilà l'histoire de la tétine de Nina. Merci d'être restée. À bientôt.